l'acidification des océans. Donc on sait que l'émission anthropique de CO2 donc de dioxyde de carbone est responsable de l'effet de serre et du réchauffement climatique. Par contre, ce qu'on sait moins c'est qu'il est également responsable de l'acidification des océans. Donc on va voir ce, qu -ce que c'est et qu'est-ce que ça provoque. Alors notre planète est recouverte en grande majorité par des océans. Donc euh, ces océans ont un rôle sur la production de dioxygène. Donc on sait par exemple que le, les forêts sont le, les poumons de notre planète en produisant du dioxygène grâce à la photosynthèse. Ce qu'on sait moins, c'est que les océans sont le, le deuxième poumon de notre planète. Donc grâce au plancton, phytoplancton, qui euh, via photosynthèse vont transformer le dioxyde de carbone, le CO2. en... En dioxygène. Donc ce sont des, des organismes aquatiques qu'on retrouve en surface et qui vont donc produire ce dioxygène. Donc ce, ce dioxyde de carbone il est présent naturellement dans notre atmosphère. Donc un autre rôle que va avoir notre, notre, nos océans, c'est de capter comme une éponge ce euh, dioxyde de carbone. Donc ce dioxyde de carbone qui est à l'état gazeux va se retrouver dissous euh, dans l'eau, donc dans les océans. Ensuite, suite à plusieurs réactions chimiques, il va y avoir une production d'acide carbonique. Alors lors de ces réactions euh, chimiques, on va également avoir une production de carbonate. Alors le carbonate, quand il est associé avec le calcium, il permet la calcification de, des organismes aquatiques donc au niveau marin. Euh, C'est par exemple bah, la, le squelette de certains euh, organismes marins ou euh, bah, les, les coquilles de, de certains coquillages, des huîtres, des, des moules ou dans la production des coraux, etc. Donc beaucoup d'organismes aquatiques vont euh, se servir du carbonate et du calcium pour former leur squelette ou la coquille. Et donc ce carbonate bah, provient de ces réactions chimiques à partir du CO2. Alors lorsque l'acide carbonique va être présent, il va être capable de libérer des H+, donc des ions hydrogènes. Donc on a vu que ces H+, bah, permettaient de, de, de produire des acides. Alors si on prend une échelle de pH, bah, le pH de, notre, de, notre, de nos océans est de 8,2. Donc ça c'était le pH des océans euh, avant l'ère industrielle, donc il y, a, il y a 150 ans environ. À cette époque-là, les océans avaient donc un pH de 8,2, ce qui est un pH faiblement euh, basique. Alors, depuis la période industrielle, ben, comme on le sait, l'industrie, les, les, les transports, etc., font que ben, l'homme produit depuis longtemps euh, de grandes quantités, de grandes émissions de CO2, de dioxyde de carbone. Ce dioxyde de carbone, ben, il va être plus présent dans l'atmosphère et donc plus capté encore par les océans. Et donc les réactions chimiques vont faire qu'il va y avoir de plus en plus de production de H+, dans les océans. Et donc ce qu'on s'aperçoit, c'est que euh, l'échelle de pH, donc le pH de, de nos océans, finit par s'acidifier. Donc attention, ça ne veut pas dire que notre pH devient, euh, devient acide, mais ça veut dire qu'il devient plus acide. Donc C'est-à-dire qu'on est passé d'un pH de 8,2 à 8,1. Alors ça paraît pas grand-chose, mais comme c'est un chiffre logarithmique, en fait c'est énorme. Alors le problème, c'est qu'en ayant euh, des océans qui sont un peu plus acides, ben, ça provoque des problèmes au niveau de la calcification. Donc, premièrement, il y aura moins de carbonate disponible, puisque ce carbonate va intervenir dans les réactions chimiques pour essayer de, de capter ces H+, donc de rétablir un équilibre, donc les, les coquilles des squelettes vont déjà être plus fragiles. Et deuxièmement, ben, un peu comme le vinaigre sur du calcaire qui va le dissoudre, ben, l'augmentation des H+, dans l'océan va fragiliser le squelette et les coquilles de ces euh, organismes aquatiques et donc au final bah, ce qu'on risque c'est d'avoir une disparition ou, euh, ou une faiblesse chez, chez beaucoup d'organismes aquatiques euh, qui bénéficient de la calcification, mais également de toute la chaîne alimentaire donc d'autres poissons d'autres organismes se nourrissent de ces euh, organismes là et donc bah, en, en atteignant ces organismes c'est toute la chaîne alimentaire qui est menacée et donc toute la biodiversité. Alors un autre problème c'est que bah, si euh, le CO2 augmente euh, le risque c'est que dans euh, environ 100 ans on est euh un pH qui va devenir encore plus acide, donc les estimations vont jusqu'à 7,7, mais également qu'à un certain moment le, le rôle d'éponge de l'océan pour capter le CO2 ne soit plus assuré et qu'on ait ben, un relargage de CO2 dans l'atmosphère, ce qui pourrait augmenter encore plus les concentrations atmosphériques de dioxyde de carbone et donc des problèmes au niveau de l'effet de serre et du réchauffement climatique. Donc euh, le, Un moyen de traiter ce, ce problème, c'est tout simplement de diminuer euh, de réduire les émissions de CO2 pour essayer de récupérer un pH euh, plus ou moins normal dans les océans. Donc, Ce qu'il faut retenir, c'est que l'océan est un poumon de notre planète, comme les forêts. Il capte le CO2, le dioxyde de carbone, atmosphérique pour produire du dioxygène, donc de lo 2. Les réactions chimiques dans l'océan produisent de l'acide carbonique à partir du dioxyde de carbone. La production anthropique de CO2 atmosphérique entraîne une acidification des océans. Donc ça veut dire que son pH diminue. Ça ne veut pas dire qu'il devient acide, ça veut dire qu'il devient plus acide. L'acidification menace de nombreux organismes marins, que ce soit des crustacés, moules, coraux, etc. Donc il y en a plein. Et toute la chaîne alimentaire qui est euh, liée à ces organismes. Donc c'est toute la biodiversité qui est menacée. Et le seul moyen de l'arrêter, bah, c'est de contrôler l'émission anthropique de CO2.